Bonjour euh, Sylvestine Mendy. Bonjour Naikouma Voilà Sylvestine Mendy, vous êtes euh, la coordonnatrice euh, du mouvement Africa Foss Sénégal, notre priorité. Parlez-nous un peu euh, le sens de votre mouvement, le combat que vous menez. Voilà, euh, merci Naikouma. Je précise que c'est euh, euh, Sylvestine Mendy, la coordonnatrice du mouvement euh, panafricain et révolutionnaire, dénommé Africa Foss. Oui. Voilà, Africa First est né depuis 2020, suite à la mort de George Floyd aux, aux États-Unis, qui a été victime de, de bavures policières qui lui a coûté sa vie en, en, en 2020. Donc, c'est suite à cela que Africa First a pris ses responsabilités en tant que, euh, un mouvement à constituer en majeure partie des jeunes étudiants. De ses responsabilités pour faire face à cette situation et dire non euh, au racisme que vivent les apôtres américains aux, aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Pourquoi vous êtes souvent en collaboration avec euh, le FRAP de Guy-Marie Sagnon Voilà notre collaboration avec le FRAP, mais rien d'autre, parce que qui connaît le FRAP, c'est un mouvement anti-impérialiste. C'est un mouvement qui défend en grande partie euh, l'intérêt des Africains, mais aussi euh, l'intérêt de la population sénégalaise en, en, en grande partie. Et dans ce même sillage, Africa aussi est un, est un mouvement panafricain. Et quand on dit panafricain, c'est euh, un mouvement qui met en avant d'abord l'intérêt des Africains. Donc c'est dans ce même contexte que nous nous re retrouvons euh, souvent en collaboration avec avec frappe dans des, euh, des, des programmes oui. où, voilà, euh, qui concernent la population en principal et l'Afrique en, en général. Et euh, quel est votre avis, Sylvain Sinemendi, sur euh, l'arrestation des activistes et des opposants au, au Sénégal voilà, Beaucoup d'activistes oui. et... Patriotes entre autres sont actuellement entre les liens de la détention. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, je, je pense que c'est le, le même avis à tous les Sénégalais parce qu'actuellement, si on est bon, la situation politique au Sénégal c est, est tendue. voilà par des arrestations des activistes de gauche, des opposants de droite, chose que nous ju jugeons et, et injuste dans ce 21e siècle où on dit que le Sénégal est un pays démocrate, mais malheureusement on voit que tel n'est pas le cas parce que et les activistes et les opposants n'ont plus euh, la liberté d'expression. Ensuite on dit que euh, si on arrive là euh, en ces périodes, et en grande partie à cause du ministre de l'Intérieur, Antoine Sélection, qui est bon qui instrumentalisent notre justice, instrumentalise, euh, la police et la gendarmerie en les, euh, bon, en les faisant croire que les activistes sont des ennemis de l'État en quelque sorte. Ils sèment le désordre et, et, et, et tout genre. Chose qui, qui n'est pas vraie, chose qui n'est pas normale. Parce que ce qu'on a les activistes, c'est qu'ils sont les premiers défenseurs du peuple Donc, ils, ils ne sont pas des, des terroristes ni des malfaiteurs. Mal Donc moi, en tant que bon, activiste, parce que la, la majeure partie pense que Sylvestine est un activiste. à, à Sylvestine est une révolutionnaire, mais oui. on a oui. souvent tendance à dire qu'on ne peut pas dissocier l'activisme du panafricanisme et autres. Donc c'est une chose injuste. Et tout récemment, on nous avait arrêtés oui. euh, pour avoir été à l'ambassade de la Tunisie pour déposer une lettre de euh, de euh, protestation, euh, voilà, oui, en oui. quelque sorte, oui. pour lui demander et comptes au président tunisien. Qui a prononcé un discours énorme. Euh, Sina, aussi, euh, que pensez-vous de l'affaire Adibou Soumaré? Euh, avec mm -hmm. l'affaire Adibou Soumaré, voilà, on dit que la liberté d'expression est menacée au Sénégal. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous pensez de son interpellation sur un supposé financement euh, mm -hmm. de près de, de, de 7 milliards à Marine Le Pen? Euh, mm -hmm. Il a été convoqué euh, juste pour une question au président de la République. Qu'est-ce que vous? Penser, euh, de ça bon pour cette question de Adibou qui le connaît, et qu'il a beaucoup fait pour, pour le sénégal euh, donc euh, s'il profère des propos à l'encontre à du président de la tsurie il, il a ses preuves donc il n'a qu'à euh, montrer les preuves s'il y a lieu de bon de l'emprisonner ou je ne sais pas en tout cas que justice fasse son travail et si tel est le cas, c'est réellement ce, ce qui s'est passé, que notre président a osé donner à Marine Le Pen 7 milliards d'échelles. Donc, nous, le peuple sénégalais, nous aussi, on prendra notre responsabilité parce qu'on connaît Marine Le Pen, sa position envers les Noirs, en, sa position envers les Africains. Donc, je ne peux pas me prononcer bon, plus. Avancer sur cette question parce que c'est un peu politique et la justice, je pense, va faire son, son travail. Voilà, normalement. Donc, attendons mm -hmm. d'abord que cela soit fait et après on, on, on va voir mm. euh, ce qui va se passer. Est-ce que votre organisation va participer au méga-meeting de 14 mars organisé par la coalition Yéwi <rire> notre organisation Oui, bon, Afrika euh, Fos, oui, je veux dire oui. Non, on ne peut pas dire Afrika Fos parce Africa Fos n'est pas un mouvement politique oui. mais je ne sais pas parce qu'on est tous des citoyens avant d'être membres d'Africa Fos ou autres ou coordinatrices autre, autre, en tant que mais chacun a le droit euh, d'avoir un appartenance oui. donc que ça soit IL, ASCANU, APR, nous dans africa Fos, on est démocrates Chacun a son choix. Donc, il est membre d'Africa FOS vont y aller, je ne sais pas, mais bon, c'est le droit en tant que partisan. Mmh. Il en fait, les, en les, fait les, le, les ce méga meeting, c'est pour voilà. aussi demander la libération des détenus mmh. politiques. C'est pourquoi je vous ai posé la question, est-ce que mmh. vous allez répondre à l'appel, oui ou non Est-ce qu'Africa FOS, je veux dire bien va répondre à l'appel euh, de Yéria Askanui. -Yé bon, euh, voilà, concernant Africa First euh, sur cette position, parce que euh, n'oubliez pas que c'était le Colibet qui était le collectif pour la libération des détenus politiques, euh, constitué de beaucoup de mouvements, Africa First, FRAP, FNP, euh, Nyonland, d'autres mouvements. Donc, s'ils si ont décidé euh, en interne qu'on va y aller, je pense Africa First... Euh, euh, il bah, y aller aussi, mais ça ne sera pas pour, pour y assainuer, mais pour prendre part à cette euh, indignation euh, sur la situation des détenus politiques. Et euh, quelle est votre position par rapport à ce qui se passe euh, en Tunisie, où le président a tenu des propos racistes à l'égard des Noirs euh, Quelle est votre position Je veux dire la position d'Africa Foss. Ouais, la position d'Africa Foss, sur cette question... Euh, je pense que nous ne pouvons, nous ne pouvons que s'infligner face à cette, cette, cette situation. Parce que ce qu'a fait le président tunisien, c'est de vouloir instrumentaliser les Tunisiens contre les, Afro, les Africains en, en quelque sorte. Parce que vouloir dire que si, ce sont les, les Africains qui sont en grande partie la cause de leur crise économique et autres, c'est vouloir faire... À la population, et il faut faire dégager les Africains qui sont là pour leur faire vivre le calvaire au point qu'ils vont vouloir sortir de, de notre pays. Et nous, en tant que des défenseurs de la dignité africaine, nous disons que euh, c'est une, une injustice notoire et l'opinion internationale doit s'y situer parce que peu importe ta couleur, noir, blanc ou jaune, il y a tes droits humains. Avant tout, d'abord, ils sont des, des êtres humains, donc ils ont le droit d'être protégés. Là, ils sont en Tunisie. L'Afrique a post-standing devant cette situation et appelle notre président de la République de prendre ses responsabilités comme, comme tous ses euh, confrères qui l'ont fait. Euh, la Côte d'Ivoire a envoyé des avions pour aller récupérer euh, le citoyen ainsi que euh, la. Et nous pensons qu'en tant que le président de l'Union africaine, il doit faire le minimum pour nos compatriotes qui sont là-bas, qui sont en train de souffrir, non plus le droit de sortir, même d'aller en cours pour faire leurs besoins. Je crois que c'est un, un moment voilà euh, décisif pour le président de la République de prendre ses responsable. et nous montrer qu'il qu voient la peine d'être un responsable de toute une nation. Pourquoi, euh, pour vous, euh, qu'est-ce que l'État du Sénégal peut faire euh, par rapport à ce niveau pour les Sénégalais qui sont actuellement euh, en Tunisie Qu'est-ce que l'État peut faire Tout d'abord, ce que ouais, l'État oui. devrait faire pour les Sénégalais qui sont en Tunisie, c'était d'abord au niveau de l'ambassade euh, du Sénégal qui en Tunisie. Et euh, à ma connaissance, euh, les étudiants ont fait appel à l'ambassadeur. La seule chose qu'il a trouvé à leur dire, c'est de, de s'organiser en interne, en attendant d'avoir les moyens de les sécuriser. Or, qu'en ces genres de situations, il doit prendre des, des mesures adéquates, authentiques pour prendre en charge tous les étudiants qui sont là-bas, tous les ressortissants qui sont là-bas, pour les mettre d'abord en sécurité et d'abord trouver comment faire pour les repatrier s'il y a lieu. Donc la deuxième chose est qu'on attendait de notre présence de prononcer un discours responsable, de demander des comptes à ce président tunisien qui a prononcé ce discours raciste, qui a valu aujourd'hui la, la, la suppression liberté de nos compatriotes qui, est, qui sont là-bas. Donc il devrait prononcer ne serait-ce qu'un discours pour faire part euh, bon, aux étudiants qui sont là-bas que nous sommes au courant de ce qui se passe et nous compatissons. Mais jusqu'à là, rien n'a été fait de, de, de concret. On a jugé, nous, nécessaire, en tant que des organisations défenseurs euh, de la peau africaine, de prendre notre responsabilité et aller demander des comptes à l'ambassadeur de la Tunisie hier plus particulièrement vers 15 heures. Euh, parlons des familles des 14 victimes euh, des événements de mars 2021. Euh, ces oui. familles réclament toujours justice. Elles ont même porté une plainte au niveau de l'organisation des Nations Unies. Qu'est-ce que vous pensez de cet acte? Oui, oui, je, je pense que les, les événements de, de mars Dernier, on fait beaucoup de séquelles. Jusqu'à présent, nous, euh, c'est la question majeure qu'on se pose du jour au lendemain. Pourquoi jusqu'à présent, justice n'est pas faite si seulement ces, euh, ces 14 victimes voilà, sont en mort dans ces, ces situations, voilà, dans une manifestation. On, on sait qu'une euh, personne ne peut pas tomber comme ça dans une, une manifestation comme ça, comme ça. Donc, il y a une pause et je pense que notre, notre justice continue de faire son travail, bien que ça, ça ça prend du temps, parce que ça fera bientôt un an, donc, voilà, ça prend du, du temps, suis doit faire son travail pour que les responsables puissent être traduits en, en justice, en quelque sorte, parce que ceux-là sont partie des familles responsables, donc leurs familles aussi ont besoin d'être éclairées, cette affaire. Dernière question Sylvester Mendy, c'est juste euh, par rapport à la troisième candidature éventuelle en fait de, de, de Macky Sall, africa Fosse et pour ou contre Oui, par rapport à la question du troisième mandat, nous ne disons rien d'autre que tout ce que la, euh, les Sénégalais ont dit, en tout cas en, en majeure partie, que le président de la République n'a pas le droit euh, à déposer sa troisième candidature, encore moins espérer un troisième mandat parce que la constitution la très été bien écrit en son article 27 que nul n'a le droit de faire plus de deux mandats donc le président de la République doit respecter, respecter sa parole parce qu'en 2017 il avait dit qu'il ne fera pas voilà, un troisième candidat, donc il n'a qu'à respecter et l'histoire nous, nous rappelle qu'en 2011, c'était pareil avec le président Abdoulaye Wad et lui-même l'actuel président de la République. Matissal avait pris euh, son petit matelas pour dire que ne va pas faire le troisième mandat, quitte à ce qui passe la nuit devant l'Assemblée nationale, mais Iwad ne va pas faire un troisième mandat. Donc lui aussi, on lui dit la même chose, parce que cette société civile qui était là en 2011, ce sont les, les, les mêmes hommes, les mêmes têtes qui sont là en 2023-2024, euh, pour lui dire, lui aussi, il n'a pas respecté notre constitution et notre démocratie, il va... De notre liberté. Il n'a pas respecté cela et n'est pas fait un troisième mandat. Voilà. Sylvestine Mendy, Réumé FM, vous remercie pour la disponibilité. Mm -hmm. Je vous remercie. Et je rappelle que vous êtes la coordonnatrice du mouvement Africa Foss. C'est ça? Mm -hmm. Exactement. Mm -hmm. Exactement. Mm -hmm.